Il dit Abraham, nous avons besoin de mon tout. Il dit à bâtir de cette rencontre. Je rendrai ton nom grand sur la terre. Bon Dieu, qu'on fait mon grand. Amen. Je rendrai ton nom. Amen. Même bon Dieu fait mon grand. C'est de l'éternel. Les gens qui connaissent, connaissent pas de bon. Vous voyez Et vous m'avez dit que vous bon, suis pas de vous m'avez prêché que je suis pas de bon. Yes. Il hein? faut prêcher l'évangélisme. Oui. Oui, et puis, depuis que vous n'avez pas prêché, en sien, nous ne pas prêché que vous suis pas de Vous achetez la bâche bon. de Là vous vous pas ça, manger. Vous dites pas de bon côté, pour dire que vous vous connaissez pour dire que pour dire vous pour dire que vous vous connaissez que vous qui, qui ont un pick-up dans le coin de dans la zone meilleure quand enterrent en bas de Il dit qu'il y a un pick-up là longtemps Il n'y a pas comme ça pour le favel Etc, il dit pas Est-ce que le café m'a de l'homme fin prêché? Oui Moi-même, qui n'y a pas machine pour la première fois que machine Nous sommes tous les gros bagailles d'Idim Ah, avril Mais c'est deux mains propres, côté Picop là, yeah. enterré, car on tue un balabou. Je n'ai pas de gain C'est gros grosse bagarre pour moi, pour déterrer Picop là. Et puis, quand il a Picop, il y a râlé Il y a Préalé Picop, moi. Je ne vais pas le mettre dans le garage. Quand il a Map de l'église, il a Picop. bien Bienvenue, on ne m'a pas parlé là-bas. Bon Dieu, on m'a construit. Et puis, qu'est-ce qu'il y 75 ans Mais si Dieu ne bouge plus comme ça, il est... Il y a un bon labou dans la zone de la Gamadelle comme ça. Donc, en quelque sorte, nous sommes loin. Et y a quelqu'un, bon frère, et... Et je me dit que les frères Polinistes ont dit que les <tumors> dit <'hzia> que les pasteur, ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit dit que les dit que les gens dit dit dit dit je me calcule, je me compte plusieurs missionnaires, parfois je me que machine. Je me dis ok. Il dit, parce que je la bail pour Il là. Il posait posé par accident dans mon service. Il est là. Pour montrer au temps avant l'autre temps. Vous moi, si je suis en train a penser dans l'église de la ville il y a tant de gens là. Je suis un Jack Kreli, Jack Pierre. L'aime financier, puis gros corps pour moi, c'est 5 gouttes. 5 gouttes là, je ne moi pas en train de me va comprendre, peut-être nous étonnés nous 5 goudes il est toujours 5 goudes mais pour moi c'était beaucoup. propre parce que je ne sais je commence à prêcher dans l'église assemblée de Dieu sans fil. En 1983, comme prédicateur. C'est pour montrer au bon Dieu qu'on fait mon grand. Je commence à prêcher dans l'église assemblée de Dieu sans fil. Parce que des est venu prêcher l'église. Monsieur, quand vous avez décidé de faire ben machine, vous ne pouvez pas sous pas vous dire que vous ne vous dire Chaque mois. Prêcher, il y a 10 dollars. 50 gouttes. Mais prêcher, mais prêcher tout le monde. 50 gouttes. Chaque mois. Parce que me chaque deuxième dimanche. Montre que et par la grâce de Dieu m'était un prédicateur chez vous dans l'époque là Depuis longtemps. pas et l'église là le monde cap tande m a celle l'église là quand m'a dit là l'église là le seul dieu m'faut Je idée moi m'voulais dire m'sowe Dieu va pas machine non il dit pas l'église pas machine L'église n'a pas béni, l'église n'a pas de monde qui prophétise sur lui. Le ministre a dit, mais ça, pour ne prêcher à mort, il ne peut sur l'église. Il a dit, dans trois, six mois, il ne l'église machine là-dedans. Et puis, il me paraît, avec grâce, mon Dieu ferme. Il me dit, l'église a, il me dit, l'église a mis ça ça me ça me délie l'église, on garde l'époque ça me garde moi ça peine deux ou trois grandes machines qui sont devant l'église là. Il essaie, essaie de me prophétiser, puis, de me longer mais, sur tout mon église, sur l'église là, me je prophétiser, me je dire l'église là qu'il y ait pour le grand pile machine, non moins de six mois, La machine qui est devant l'église là, que tu lui donnes dix dollars. Les 10 dollars, Le bon dieu ont dit 10 dollars, les bon Dieu ont dit 10 les gens qui 10 dollars, dit 10 dollars, 10 dollars, Mais gens qui Je ne sais pas si je suis homme pas faire fort. Je ne sais pas si qui pas fort. pas si pas fort. pas si je suis pas il dit attention, on va faire ok. La mouette, la mouette, la mouette, après on, on, on, on 8-10 années, il y a 5 dollars sur lui. Il y a une augmentation. D'ailleurs, mon papa, il y a un bon détail encore. Mais c'est pour montrer que je suis bas. Si je là, c'est un daouchi que je mettre là. C'est un là. C'est un là. C'est un C'est C'est me il dit me il te fait Abraham Il dit Abraham je rendrai ton nom Grand Et puis il dit Abraham je ferai de toi Une grande nation Et il dit Abraham Toutes les tribus De la terre Seront bénies en toi Et puis Abraham Je me promesse encore Promesse personnelle Promesse nationale Promesse universelle Dispensation de la promesse. Et puis dit Abraham. comme tout ça mon Mon béni, il Et mon nous maudit, il maudit. mon qui bénit ou bénit. Yes. Et mon qui maudit. Moune ça maudit. Un homme qui a tout pouvoir, ça. Bon Dieu balille yeah. pour le faire Satan yeah. qu'on est et bon Dieu lié. Yeah. Yeah. Amen, nous l'église. Yeah. Donc, souhaitez bon Dieu bénir, bon, bon Dieu, bon Dieu, bon parole de bénédiction. Qui est-ce pour nous dire? On m'a conseillé de tirer d'autres dans le pays. Il y a qu'on est yeah. au Cameroun, dit pas Amen. On doit sortir. Qui rassure qui y a une origine, il faut qu'elle ait une main. Yes, il y a un bon CV ou pas. Il dit les droits de l'homme des races. Il est volant. Il est coquin. Il est raqueté d'après Somme 12. Il y une double parole. Parole de Baham Kebé pour qu'on ait un mot du pasteur. Je suis Et je suis ici, même mon pasteur n'a pas eu a de pasteur ville ou pas nouvelle. Amen, amen. Tout le monde met eu de sorti. Je suis Je et vous connaissez Jésus qu'on levait monde et bon Dieu qu'on levait monde.